Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à modéliser la tête d'un personnage NFT avec Blender. On va commencer par... Euh, là, je vais activer mon Shotcut. Et je vais tout d'abord supprimer tout ça, les éléments de base de la viewport, sauf le cube. Je vais le subdiviser en deux avec la subdivision de surface. Du coup, ici je vais mettre la valeur de la vieille porte à 2. Je vais l'appliquer comme ça. Et ensuite je vais euh, aller en Edit Mode. Je vais ensuite supprimer une partie des vertices de mon cube. Je vais rajouter le modifier Mirror pour de la symétrie. Et donc là je vais prendre aussi. Je vais cocher le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Et maintenant je vais aller en Edit mode. En edit mode je vais aller sur la vue de profil. Et ensuite je vais aller en wireframe. Je vais faire un C pour la sélection comme ça. Je vais faire un coup de molette de la souris pour augmenter le rayon de, mon, de ma sélection. Je vais sélectionner tous ces vertices et je vais activer le proportional editing ici en haut. On va faire un coup de G comme ça et augmenter le facteur du proportional editing à l'aide de la roulette de la souris. Du coup là on est plutôt pas mal. Je repars sur la vue de face, je fais quasiment le même procédé, je sélectionne ce vertice, je fais un contrôle plus, je peux envoyer un frame, je sélectionne mon outil de déplacement ici et je vais déplacer comme ça. Je fais de même au niveau du montant du perso. Je sélectionne ici avec un bord Je déplace un peu vers le bas comme ça. Je diminue le facteur du proportion editing. Ici, au niveau euh, du crâne du perso, je fais également la même chose. Je vais cette fois-ci déplacer un peu comme ça. Je vais faire une rotation comme ça. Et je fais encore un petit déplacement. Déjà là, la forme de la tête de mon perso est plutôt pas mal là je vais faire un ctrl R pour ajouter une edge loop ici je vais aller sur les de profils je pars en wireframe et cette fois-ci je vais un tout petit peu casser comme ça vers l'intérieur sur l'axe des puis je désactive mon Proportional Editing et je déplace comme ça sur l'axe des y. ici je vais faire un autre ctrl R cette fois-ci je vais déplacer un peu plus vers l'avant euh, ici, je vais recommencer l'opération cette fois-ci avec le proportional editing. Comme ça, je vais faire un dernier CTRL R ici. Avec à l'aide de mon C pour la sélection, je déplace un peu ça là devant. Ok, déjà on a ça. Maintenant, je vais faire ressortir les oreilles de mon personnage. Du coup, ici, je vais faire un CTRL Tab pour aller en mode de sélection de face. Je vais sélectionner ces croix verti, ses croix face en fait. Je vais retourner sur la vue de face. Je vais maintenant extruder. Je vais faire une, petite, rota, une petite, petite rotation comme ça. Je vais désactiver le Proportional Editing. Et maintenant je vais faire un scale comme ça sur l'axe des Y. En vue de euh, un profil, je vais un tout petit peu scaler comme ça. Je repars sur ma vue de face et je remonte mon opération d'extrusion. Je scale comme ça. Je déplace un tout petit peu vers le haut. Je pars sur ma vue de profil. Et je scale sur l'axe des Y. Et enfin, on va terminer avec celui-ci. Ok. Déjà là, mon perso, il a des oreilles plutôt énormes. Donc, je vais les diminuer. Je pars en wireframe. Je pars en mode sélection de vertice Et je sélectionne tous les oreilles de mon perso. Je scale comme ça. Je scale sur l'axe des Z Et je déplace. Ok. Bon, maintenant là, je vais ajouter le modifier subdivision de surface. Pour voir en fait à quoi va ressembler mon personnage au final. En gros, lorsqu'il sera plus lisse. Donc, du coup, je pars dans les modifiers, j'ajoute la subdivision de surface, je mets la viewport à 2 pour un début et je replie ça. Je smooth un peu tous mes vertices et maintenant là, je vais continuer avec les oreilles. J'ai là, on voit que mes oreilles n'ont pas une très belle forme et donc je vais euh, modifier tout ça avec, avec le proportional editing. Donc, du coup, je l'active ici et je vais sélectionner comme ça. Je déplace là. Euh, L'avantage avec le wireframe c'est que lorsque je sélectionne comme ça, ça peut également euh, sélectionner les vertices qui sont derrière Du coup là vous voyez que les vertices qui sont ici derrière ont été sélectionnés Alors, Du coup moi ce que je veux faire c'est désélectionner ceci, retourner sur ma vue euh, de face, aller en wireframe et déplacer comme ça et du coup, là pour donner une forme aux oreilles de notre personnage, il faut travailler en wireframe, euh, déplacer les vertices en utilisant le proportional editing. Des fois, il est préférable également de diminuer le nombre de vertices qui se retrouvent sur notre modèle parce qu'en fait, moins il y a de vertices, plus il est facile de pouvoir donner une forme euh, que l'on souhaite euh, au maillage. Donc, du coup, là, on va faire une suppression d'une net loop et on va maintenant continuer à déplacer les vertices. Euh, pour que nos oreilles soient également conformes, il faut les placer au bon endroit Il faut les roter avec un bon angle Parce qu'en fait, euh, les oreilles ne sont pas face à nous Elles sont un peu rotées d'un angle de 45 degrés Ou presque Et maintenant, on va cliquer euh, ici Quand en fait, les vertices se collent sur mon maillage Du coup, lorsque cela est fait, on va aller en mode de sélection de face On va sélectionner tous les faces ici Comme ça en gros même, ce qu'on peut faire, c'est désélectionner ici en bas, mais on va laisser ça sélectionner. On va faire un inset comme ça. On va aller sur une revues et on va extruder vers l'intérieur. Ici, on extrude, on scale un peu. On extrude encore et on scale. Ok. Déjà, on a ça. C'est plutôt pas mal. On va maintenant refaire un plus pour ajouter des faces à notre sélection. Et là, là on va faire CTRL- pour pouvoir souscrire des faces et on va faire un déplacement comme ça vers le haut comme ça là les pc qui vont se trouver ici en haut euh, ici en bas, ici en haut sont équitables ok et là on va scaler okay. déjà là euh, on se rend compte que la forme qui se trouve à l'intérieur de nos oreilles n'est pas très, très conforme du coup on va essayer de smousser tout ça avec d'abord un contrôle plus w ensuite smooth vertice déjà là c'est un tout petit peu plus mieux ce qu'on peut également faire c'est sélectionner les faces qui se trouvent ici à l'intérieur mais ensuite on va faire ressortir le petit rang qui se retrouve en général sur les oreilles et du coup on va sélectionner ces faces en fait et on va les étirer sur l'axe des X et on va également peaufiner les détails euh, aux alentours des oreilles du personnage. Euh, deux fois, si on se rend compte que ce pas très conforme, il ne faut pas hésiter de, euh, de faire des, des ajustements. Du coup, là, on va extruder en déplaçant les faces un peu vers l'arrière. On smooth également les vertices si on se rend compte qu'ils ne sont pas trop conformes. Et il ne faut pas également euh, hésiter de jouer avec le proportional editing et le scale sur l'arc des yrettes. il faut également ce qu'il est au niveau de la jonction entre euh, la tête et les oreilles en, en eux-mêmes euh, pour que ce soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus euh, réaliste style cartoon en quelque sorte et donc euh, il faut également euh, mettre la viewport à croix si on se rend compte en fait qu'il n'y a pas assez de vertices. Parce qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas assez de vertices, euh, le maillage s'affiche bizarrement. Et donc, il faut deux fois mettre la vie pour t'accroître. Maintenant, on va passer aux yeux du perso. Pour les yeux, je vais euh, tout d'abord un peu déplacer ici comme ça. De même ici. Je vais un tout petit peu déplacer ça comme ça. Ici, je vais faire un contrôle plus. Donc déjà là, ce que je peux également faire, c'est aj ajouter une edge euh, loop ici. Là, on va maintenant sélectionner les faces qui se trouvent ici et là. On va les supprimer avec le X. Là, on va faire Alt et clic droit et on va scaler un peu nos yeux. Ah, ici, on va les déplacer un peu comme ça. Et on va chercher à créer quand même des formes plus ou moins arrondies. Là, on va faire ressortir le nez du perso. Donc je sélectionne ici comme ça, je vais aller sur la vue de profil et on va extruder. Du coup, on fait un E, on déplace comme ça vers le haut et on fait une rotation. Déjà là, je vais désactiver ma Proportional Editing, ok Je fais un CTRL Plus plusieurs fois et je déplace le, le nez du perso quand même plus, plus vers le haut. Et je recommence l'opération, je fais une petite rotation, je fais un CTRL R, comme ça. Euh, et on va continuer. Du coup là, je fais mon contrôle plus, ou alors je sélectionne ici, je fais mon contrôle plus, comme ça. Je déplace un peu, comme ceci. Je regarde à quoi ça ressemble, et au niveau... Et au niveau d'ici, je vais faire une rotation comme ça. Déjà là, ça ne rend pas super bien comme je voulais. Du coup, ce que je vais faire, euh, c'est encore escaler ici. Et scaler. Du coup là, maintenant, je vais revenir ici. Et je vais faire une rotation comme ça. Ok. Je vais faire un scale ça ici on va euh, déplacer comme ça ici on déplace euh, là devant on va euh, déplacer devant déjà je trouve que son nez est plutôt pas mal donc on va encore un tout petit peu déplacer comme ceci ok euh, ici on va faire CTRL SHIFT B on crée une face à partir de la sélection déjà là cette petite face euh, Mais ce qu'on va faire c'est désactiver en fait du coup décocher ici le clipping et on va aller en wireframe on va extruder une première fois, on fait une rotation, on déplace comme ça vers le haut et on scale. Et ensuite on extrude encore, on fait une rotation, on déplace. Ok. Du coup là on a déjà ça. Donc ici je vais un tout petit peu déplacer comme ceci, déplacer comme ceci. Là, on va déplacer un peu plus vers le haut. De même ici. Je vais euh, remettre mon clipping. Et on va continuer un peu à améliorer tout ça là je me dis qu'on peut mieux faire au niveau du nez du perso ok cool euh, ici on va déplacer un peu ça de côté et on va maintenant s'attaquer à la bouche du perso donc pour la bouche euh, on va sélectionner ces faces ici on va extruder comme ça un tout petit peu on va encore SUD. Er. On repart sur la vue de face. On fait un contrôle plus et on va faire un S sur l'axe des Z. ou là, on fait comme ça. Alors, on va un tout petit peu ce qui est l'extérieur. Euh, et désolé, je vais repartir en autre. Et là, on va déplacer ça comme si. OK. Là, je sélectionne ces vertices. Je les déplace euh, devant. Je vais encore les déplacer un peu plus devant. Et je vais les déplacer en haut. OK. Déjà là, je me rends compte en fait que mon perso... Il commence à prendre forme et donc je continue les mêmes opérations afin d'améliorer la tête du perso ok déjà ici ce qu'on peut aussi faire c'est sélectionner ces vertices euh, comme ceci avec ceux qui se trouvent euh, aux alentours et on peut les smousser du coup smooth vertices Okay. on va faire également de même au niveau des joues ici on sélectionne un vertice, on fait ctrl plus et on se fait un smooth vertice on peut également rajouter d'autres éléments à nos sélections pour les rendre beaucoup plus lisses on va faire de même ici en haut, comme ça, ctrl plus on le smooth ok sur la vue de profil, je fais de même je sélectionne ici, je fais mon contrôle plus, je rajoute ces vertices à ma sélection et je lisse ok déjà là c'est plutôt pas mal donc on peut également euh, faire un scale comme ça, et rajoute et mettre ça un peu plus gros. Euh, vers la bouche ici, je vais un tout petit peu ramener ça vers le haut et vers devant euh, là je déplace euh, je déplace encore ici je vais faire un contrôle R Et ici, j'arrange mes vertices. Déplace vers l'avant. Ici, encore plus. Je mousse tout ça. Euh... On va continuer à peaufiner quelques détails, comme par exemple ici, euh, au niveau des yeux on va extruder vers l'intérieur, on part sur la vue de face, on scale comme ça, on part en edit mode, on scale encore et on scale un peu comme ça vers l'intérieur. On va faire ressortir le coup du personnage. Du coup, on va prendre ça à partir d'ici et on va faire un E sur l'axe des Z. On va faire un EZ. Euh, déjà là, on peut aussi euh, arranger un tout petit peu niveau euh, scale. Euh, ici derrière on va également smousser les vertices parce que là vous remarquez en fait que il y a quelques bosses donc du coup je vais ajouter encore d'autres vertices à ma sélection et on va smousser tout ça ok je repars sur ma vue de face et Et on va euh, améliorer la forme ici au niveau du cou. Donc, je sélectionne ma boucle. Je déplace vers le haut. OK. Euh, là, on va faire un CTRL R. Et ici, en bas, on va euh, continuer avec un scale, un déplacement sur l'axe des X, un scale encore et un déplacement sur l'axe des X. ok pour les alentours euh, désolé euh, désolé Et du coup pour les alentours on va euh, chercher à les peaufiner nous-mêmes on va déplacer euh, comme ça déjà là je pars un peu derrière Euh, ici on va, ici on va déplacer ça un peu plus devant. Ok. On repart avec le proportional editing. On cherche un peu à améliorer tout ça. Et ici, on déplace comme ça. Ok. Euh, au niveau des oreilles du perso, je me rends compte en fait que je les fais plutôt gros gros. Euh, mais donc, je vais euh, diminuer ça. Ici, si je fais un petit clic droit, j'ajoute des vertices à ma section et je vais un tout petit peu scaler ça. Ou alors vous comme quand, quand c'est gros, je sais pas trop. Donc je vais alors remettre la taille qui était avant. Je moins plus ou moins la taille qui était avant. et Je vais déplacer mes oreilles comme ça. Euh, je vais un peu déplacer comme ça. Je vais faire un RZ. Ok. Euh, là, ici, sur les oreilles, on va faire un alt clic droit pour sélectionner la boucle. Ici, on va déplacer un peu ça devant. Ok. Euh, on va également déplacer comme ça. Déplacer vers l'arrière. Ici également, on va déplacer ça vers l'arrière. Euh, ici également, on va déplacer ça vers l'arrière. Euh, ici on va faire un contrôle R Et ici à l'intérieur euh, bah, On va laisser ça ici Là ça ne dérange pas ce actuellement, ce que j'ai fait c'est juste que je peaufine quelques détails et donc là maintenant on va enregistrer notre projet sur le bureau je vais mettre ça nft euh, tuto je sauvegarde ici je vais mettre save save 1 nft et on va sauvegarder tout ça donc du coup là euh, au niveau des joues, on va un tout petit peu déplacer comme ça, déplacer vers le haut. Activer le proportional editing, scaler un peu, déplacer les, les joues un peu plus devant. Et au niveau de la tête de mon perso, en vue de profil, il n'est pas très conforme. Du coup, je vais euh, faire une sélection de toute la partie qui se trouve ici devant. Que je vais ramener vers l'arrière comme ça je fais une rotation je déplace là je fais encore une rotation et je déplace comme ceci je repars sur ma vue de face et on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus conforme maintenant sur ma vue de profil en ramenant vers l'arrière ça a créé un petit euh, une petite déformation qui n'est pas très grave et que l'on va résoudre de suite donc niveau vue de face elle ne se voit pas trop mais niveau vue de profil elle se voit euh, plus ou moins donc euh, pour résoudre ça on peut essayer tout d'abord de déplacer ça également un tout petit peu vers l'extérieur comme ça on peut faire un encore plus ici Toujours sur ma vue de profil, et on va essayer de se aussi un peu tout ça. Donc, W ici, smooth vertice. W encore, et encore smooth vertice. Du coup, là, euh, le problème est, est toujours là, mais il n'est plus trop visible. Donc, ici, je fais un clic droit, je fais un contrôle E, et je fais un slide. Et là, on voit va qui donc déjà vu de face euh, on a ça ici je, on va euh, scaler un peu ça vers l'intérieur déplacer ça là déplacer ça comme ça euh, question d'obtenir quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus conforme euh, pour les oreilles je trouve qu'on va encore un tout petit peu euh, les scaler comme ça Faire une rotation. Euh, ici, on va déplacer ça là. Euh, du coup, même sur les oreilles, ici en bas, on va déplacer ça vers le haut. Donc ici, je déplace comme ça. Euh, là, je fais un C. Je déplace vers le haut. Ici également, je vais faire un C, comme ça, et je déplace ça vers le haut. Ici, un C et un déplacement vers le haut. Euh, ici également, je vais faire un C. Euh, bah là, c'est beaucoup plus les détails que je cherche à peaufiner pour que mon, modè mon modèle soit euh, plutôt nice. Donc ici, je fais un alt et clic droit, je déplace un peu comme ça et je scale. OK. Euh, ne pas oublier de sauvegarder son projet. Du coup, là, je pense que la tête de mon perso est plutôt conforme. Ce qu'on va maintenant faire, c'est réaliser les cheveux de nos personnages. Du coup, pour faire les cheveux, on va utiliser des métaboles. Qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble Comment on les utilise Alors, pour les utiliser, on va faire un Shift A. On va aller dans les métaboles. On va sélectionner le type Ball. Du coup, on importe. Euh, ici à droite, vous allez voir euh, menu. Le, un menu consacré au métabole. Donc au niveau de la résolution, il y a deux types. La résolution de la viewport, qui est celle que l'on voit actuellement, et la résolution lors du rendu. Donc là, lorsque l'on diminue la valeur, le métabole est plus lisse, plus du moins ce qui présente moins de cassures et lorsque lorsqu'on augmente bah, il est plus carré du coup moins subdivisé donc là on va mettre la valeur 0,05 et ici on va remettre la même valeur 0,5 donc du coup là on a ça donc on va aller en edit mode pour pouvoir éditer notre métabole et notre métabole lui on peut le déplacer on peut le scaler euh, mais il y a aussi également ça je pense que ça c'est également pour le scaler et là, c'est pour le déplacement. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler comme ça. On va placer euh, ça comme cheveux pour nos repersons. Donc, ici, on place ça là. On va un tout petit peu scaler. Euh, déjà, je trouve que c'est plutôt euh, bonne composition. Ici, on va faire un Shift D. On va scaler celui-ci et j'avais l'intention de le placer comme genre une mèche de cheveux ici comme ça et comme ça là je pourrais maintenant dupliquer ici placer un autre ici faire un scale euh, mais dans là maintenant on va utiliser la même technique pour placer les autres parties des cheveux de notre personnages. Donc ici il faut noter que pour euh, déplacer des métaboles, il faut sélectionner la partie en rouge. Du coup là lorsqu'on la sélectionne, on la déplace à l'aide des de flèches de déplacement et on les positionne au bon endroit. Et on va faire aussi euh, pour toutes euh, euh, les cheveux de nos personnages. N'hésitez pas de soit n'hésitez pas euh, de permuter les différentes vues pour placer les cheveux facilement. Donc, en gros, vous pouvez par exemple aller sur la vue de face, sur la vue de profil, sur la vue arrière pour pouvoir vous assurer que vos cheveux sont bien placés. Et là, maintenant, on va terminer en plaçant les cheveux qui vont se croiser derrière la tête du personnage en gros là bas c'est pas obligé de faire euh, copie des, des, des métaboles donc du coup lorsque nos, che nos cheveux ont été placés Du coup, lorsque nos cheveux ont été placés, du coup, on va sélectionner notre metabole qui se trouve ici. On va le renommer en R, euh, Not Visible, puisque lui, il ne sera pas visible. Euh, ici, on va nommer ça euh, um, Head, pour la tête de notre NFT. Et donc, euh, celui-ci, on va le dupliquer. On va faire Shift D. Et une fois que l'on le duplique, on va cacher un, du coup, un, on va le mettre en visible, là, comme ça, et l'autre, c'est le note visible, au cas où si on a envie de modifier, en fait, euh, les cheveux de notre perso. Du coup, ici, je vais cliquer là pour le cacher, et également ici, pour ne pas qu'il s'affiche lors du rendu. Du coup, là, on a notre R qui est visible et notre head euh, qui est en fait la tête de notre NFT. Donc ici on va sélectionner notre metaball euh, que l'on va convertir en mesh. Du coup on va aller dans les objets, on va cliquer sur convey tout. Ici on va sélectionner mesh. Du coup là si on part en edit mode, on voit que notre metaball a bien été converti en mesh et c'est exactement ce que l'on nous en voulait. Et donc déjà, euh, on peut subdiviser si vous voulez bien, parce que j'aime quand tout est lice, Mais si ça fait bugger votre Blender, euh, ne le faites pas. Donc moi, je me rends compte que même si je smooth, c'est pas vraiment super super nice. Donc je vais supprimer ça. Est-ce que si on, ouais, ok. Donc du coup, les cheveux de notre perso ont été placés. Il va rester euh, maigre les yeux. Pour mettre les yeux, on va faire un Shift A, on va utiliser une UV sphère, ici, qui on va faire une rotation en Edit Mode de 90 degrés sur l'arc des X. On place ça ici, on déplace, comme ça, on scale, et comme ça. Donc, je place ici, je fais une rotation comme ceci, je déplace ça là. Ok. On va se mousser un peu tout ça et on va faire de la symétrie. Alors, du coup là, on part dans les modifier. On fait du symmetrize sur l'arc des X. Ok. Déjà là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va euh, terminer cette vidéo euh, à ce niveau. Okay. Alors, du coup là on vient de modéliser la euh, le base mesh en fait de nos personnages NFT. Euh, J'espère que je n'ai rien oublié. Ok les amis c'était tout pour cette première vidéo consacrée à la modélisation d'un NFT avec euh, le logiciel Blender.